Bienvenue dans cette présentation sur la création de sites internet. Aujourd'hui, nous continuons avec l'élément panneau, qui est cet élément important pour la création de votre site internet quand vous utilisez des solutions no code. Nous travaillons avec la plateforme Budrol donc en utilisant l'outil Shita, hein, qui est l'outil de création de sites web chez Budroll. Donc, l'élément panneau, sans tant que vous le ramenez pas sur votre euh, espace de travail, vous ne pouvez pas créer votre site internet. Donc, on a déjà fait euh, parler euh, ça fait un moment qu'on commence déjà, qu'on qu parle de, de cet élément. Je vous invite à aller regarder les épisodes pré précédents hein, pour voir comment est-ce que vous ramenez le panneau, comment est-ce que vous travaillez les couleurs, etc. Aujourd'hui, on va continuer avec une autre fonctionnalité. Donc pour cela, je vais aller, je vais ouvrir la partie fonctionnalité. Je clique, clic droit et je vais chercher les fonctionnalités. On va parler aujourd'hui de, de, de l'élément, hein, de la fonctionnalité masquer, masquer le panneau. Donc ce élément à quoi ça sert C'est intéressant de l'utiliser quand vous avez par exemple des offres. Vous faites une présentation et vous voulez qu'à un moment donné l'offre apparaît sur votre page web. C'est intéressant d'utiliser cette fonctionnalité. Donc comment ça marche Tout ce que vous avez à faire c'est de, euh, de l'activer comme ça. Bon, ce qu'on va faire au lieu de travailler sur le panneau du dessus, on va travailler sur le panneau d'en bas. D'accord Je me mets plutôt sur le panneau d'en bas et je vais, je vais activer je vais activer la fonctionnalité masquée ce est le panneau donc vous avez soit vous pouvez le faire avec le temps donc vous dites au bout de certain temps euh, ça va apparaître il faut que le panneau apparaisse, apparaisse pour le faire donc quand vous le faites euh, dans ce cas vous définissez le nombre de temps au bout duquel ça apparaisse euh, ça apparaît ou euh, que ce soit en seconde ou en minute hein, euh, c'est vous qui décidez et ou aussi vous pouvez euh, mettre une action bon l'action en fait ça va constituer ça va consister à quoi ça va consister à, à mettre par exemple un, un bouton et quand les gens vont cliquer hein, sur le bouton euh, euh, le panneau va apparaître par exemple donc ce panneau on va lui donner un nom on va l'appeler test on va appeler test et on va sauvegarder euh, du coup je vais faire une manip euh, je vais rajouter je vais rajouter d'autres éléments pour que vous voyez comment ça comment ça marche euh, je vais rajouter un bouton par exemple là et sur ce bouton je vais dire euh, je veux que quand les gens vont cliquer dessus, le panneau d'en dessous euh, euh, apparaisse. Donc, pour ça, je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est juste pour vous montrer l'effet euh, masqué du panneau. On pourra revenir sur su les boutons euh, après. Donc, ici, je vais là et je vais aller sélectionner mon, mon panneau. Et le test, vous avez vu qu'il y a un test ici. Par exemple, je veux que quand les gens vont cliquer sur le bouton, après, ce test apparaisse sur le bouton. Donc, je vais mettre corps, je vais remettre la même chose. Hein. Et je sélectionne ça je vais enregistrer tout mon travail, je vais enregistrer, je vais publier et euh, donc s'il veut bien, être publié, comme ça on pourra faire le test, donc euh, une fois que c'est fait on va retourner sur notre, on va, on va aller sur, je pense que c'est là, ok on va recharger notre page et là c'est ce qu'on vient de créer donc si je clique vous voyez actuellement je n'ai qu'un seul panneau et quand je vais cliquer sur le bouton vous voyez ça se change en A et en dessous il y a notre deuxième panneau avant c'était blanc et notre deuxième panneau est, est apparu donc voilà comment ça, ça, ça, ça marche donc il y a des effets comme ça que vous pouvez créer avec, euh, avec les panneaux si vous le faire apparaître des offres ou ça peut être autre chose hein. vous avez là, la limite c'est votre imagination So, ce sera au niveau de votre imagination. Euh, nous avons créé une plateforme de formation gratuite pour vous aider à développer, à créer votre site internet, euh, si c'est ce que vous souhaitez. Euh, pour cela, allez, hein, si, si vous avez envie de, de faire ça, vous allez sur notre euh, site internet, advdeo.fr, vous scrollez hein, vers le, le milieu de la page, à peu près, et vous avez Je commence ma formation. Vous cliquez dessus, vous, vous inscrivez gratuitement, et vous aurez des ressources pour, de, pour, pour, pour créer votre site internet. Sachez que vos questions, vos remarques, sont les bienvenus. Et n'oubliez surtout pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, YouTube, euh, LinkedIn. Abonnez-vous à, à, à, à nos pages et, euh, pour avoir des informations régulières. Ok, on se retrouve pour une prochaine, prochaine présentation. Au revoir.